le 3 novembre 2021. Lettre ouverte à l'opinion nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, citoyens, citoyennes d'Haïti et du monde entier, conscients du phénomène d'appauvrissement continuel et progressif affectant principalement les classes pauvres, conscients de nécessaire de libérer la République d'Haïti placée sous la férule de la bourgeoisie comprador, parasite, mercenaire et réactionnaire. Conscient que le pays n'ira nulle part sans une vraie révolution apte à jeter les bases d'un nouveau départ à l'instar du Rwanda. Conscient... Que le gouvernement actuel, ayant à sa tête le Premier ministre, M. Ariel Henry, ne fait qu'envenimer ou empirer la situation du pays au lieu d'apporter des améliorations utiles. Se référant donc à ces quelques considérations, nous, leaders de forces révolutionnaires Genève en famille et alliés, main et voulons un changement draconien du système politique haïtien pouvant garantir l'existence d'un vrai état démocratique et d'un réel état de droit et prospère à l'instar de ces pays amis notamment les États-Unis d'Amérique loin de là l'idée fondée loin de là l'idée de terroriser la population. Nous luttons pour sortir Haïti du joug de la pauvreté systématique, fondée sur la base d'un complot ourdi entre les politiciens traditionnels et cette bourgeoisie corrompue, pourrie, pervertie, qui, au lieu de s'intéresser à la construction d'écoles communautaires de qualité, d'écoles professionnelles, de bibliothèques, de packs d'attractions et de loisirs prennent un malin plaisir à fournir des armes et munitions aux jeunes vivants dans des quartiers défavorisés pour servir à leur cause personnelle. Ils utilisent la pauvreté liée au manque d'encadrement de ces jeunes pour pérenniser le système pesé souci qui ne prête le flanc aucune contestation, aucun, a aucune idée de changement, car le dit système refuse catégoriquement l'autre. La compétition saine, autrement dit, le marché de, de concurrence. La liberté d'expression ou les opinions contraires, une portion infime. De La population détient toutes les richesses du pays au détriment de la masse défavorisée. Qui ne sait à quel sein se vouer pour échapper à ce maudit système qui ne fait qu'aggraver les inégalités et dresser les obstacles à l'inclusion sociale? Nombreux sont ceux qui tentent de critiquer et dénoncer le système. Mais, hélas, le rapport de force est toujours favorable à ces bourreaux qui contrôlent la presse, les organismes de droits de l'homme, l'appareil judiciaire, les politiciens traditionnels, tous étant à leur solde, contrôlant même les élections pour placer les subalternes qui n'ont aucune allégeance envers le peuple Sinon qu'envers ces gardiens du système. Nous, leaders de forces révolutionnaires, Genève, en famille et alliés, main et une main et tout, savons pertinemment qu'un jour ou l'autre, la mort frappera à nos portes. Mais juste avant, nous, nous sommes évertués à lutter aux côtés de ce peuple zombifié, déprimé, pour l'aider à prendre conscience de sa situation. D'exploitation dans la perspective de révolutionner ce système. L'histoire retiendra que nous avons combattu le bon combat et que nous avons achevé la course en beauté. À l'instar des guerriers de l'indépendance, nous mourons la tête altière et haut les fronts. À cet égard, nous profitons de l'occasion pour inviter les Nations unies en général et les pays dits amis d'Haïti, notamment les États-Unis d'Amérique en particulier, à s'inscrire dans cette page d'histoire en tant qu'alliés loyaux qui veulent le bien-être de la population haïtienne en divorçant avec le statu quo. L'opinion publique nationale et internationale dira que vous avez fait œuvre qui veille en aidant la libération d'Haïti. D'autres pensent que le force révolutionnaire Genève en famille et allié est un groupe de bandits armés qui sèment le deuil et la terreur au sein de la population haïtienne. C'est ce que les défenses du système laissent comprendre à l'aide de la presse impulsive qui, en quête de sensation, mène la course du scoop. Pourtant, cette même presse reçoit régulièrement les gangs réels composés de ces politiciens traditionnels à cravate, associés à ces bourgeois, comme qui ne jurent que par la défense de leurs intérêts mesquins, tout en faisant fi des attentes et désidérateurs du peuple haïtien. Il existe un bouquet de féminisme pour qualifier ces gangs en costume, appelés hommes d'affaires, hommes de couleur, moun en haut, bourgeois, entrepreneurs, classe possédante, investisseur, gens civilisés, monde senti bon. Alors que, s'agissant de l'autre, il lui est attribué les qualificatifs péjoratifs Gang, bandit, neg en bas, neg en dehors, neg fey, c'est le monde des ti, ti Joseph, ti Pierre, ti Jean, à ne pas confondre avec le tie affectif. Fort de ces considérations, nous, les leaders de forces révolutionnaires, Genef en famille et alliés et tout... exigent illico la démission du Premier ministre Ariel Henry. D'autant plus que ce dernier est soupçonné d'avoir participé à l'assassinat odieux et crapulé du président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse orchestré par les défenseurs du statu quo. De plus, l'un des, des membres de son cabinet ministériel, le ministre intérieur et des collectivités territoriales, également ministre de la Justice et de la Sécurité publique par intérim, M. Lise Quittel, semble être impliqué dans l'enlèvement du pasteur Jean Ferret Michel. Au prix du sang, nous allons déloger Ariel Henry de la Primature. Et après, les clés du pays seront remises à une nouvelle classe d'hommes et de femmes de la société civile qui auront à jouer la carte de la bonne gouvernance susceptible à sortir le pays du bourbier dans lequel il patauge depuis bien des lustres. Nous ne menons pas cette lutte de manière réactionnaire et pour satisfaire un groupe Terrains, mais, pour, mais pour faciliter une autre Haïti ou matériel de Valérie Numa, Dali-Valet et tant d'autres. Une nouvelle Haïti est possible. Ainsi, les générations présentes et futures pourront connaître des jours meilleurs. Sur ce, nous évitons les victimes du système social à se solidariser avec les leaders de forces révolutionnaires famille et alliés main une main pour sortir le pays du chaos et ou de cet esclavagisme mental à conséquences somatiques catastrophiques à ce stade des débats l'homme de la dialectique se révèle impuissante pour renverser la vapeur d'où le choix de forces révolutionnaires famille et alliés main une main d'utiliser la dialectique des hommes pour sauver enfin Haïti, tel que l'armée indigène l'avait fait à la veille du 1er janvier 1804. Au grand mot, les grands remèdes, à bon entendeur, salut. Ne doutons pas que, nous, ne doutons pas que notre démarche retiendra votre meilleure attention. Et afin que nul n'en prétexte ignorance, nous, leaders des forces révolutionnaires Genève en famille et alliés Mayen Youn, Mayen nous prions. Nous, nous vous prions d'accepter, Madame, Messieurs, citoyennes, citoyens du monde entier, l'expression de nos attachements viscéraux et nos, à nos ancêtres haïtiens, à notre bonne santé mentale, de notre lucidité, de profond sens patriotique et de nos salutations véritablement distinguées et sincères. Vive Haïti, vive l'esprit du Père de la nation, Jean Jacques Dessalines. Vive la diplomatie, vive force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, main une main yout, vive la révolution. Jimmy Cherizier, porte-parole force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, main une Jean nous même force révolutionnaire, Genève en famille et alliés, main une nous toujours dis le. pays arrivé et que vrai petit lio et que mauvais la vie et fait pour qui te paye. pour moun sa retourner la caillou. Jaspora, yo, c'est moteur et poumon économie pays d'Haïti. Sans Jaspora, yo, pays a tapi mal que jan li C'est Jaspora qui paye kaye, c'est Jaspora qui va manger, c'est Jaspora qui batem, c'est Jaspora qui enterrement, c'est Jaspora qui représente tout bagaille pour pays d'Haïti. Mais ça pas empêcher ont fait politique sale en Haïti, ça pas empêcher politiciens traditionnels yo vous diaspora, sa, yo de ya. Jodi de tout diaspora nou la diaspora de la politique pays. Je dis, il y a toute la diaspora qui gardé nous là. que vous organisez pour venir participer à la bataille réelle pour changer pays d'Haïti. Contrairement à sa les politiciens traditionnels a fait quoi Contrairement à sa bourgeois, les bourgeois, les bourgeois, les bourgeois, quoi? Que force révolutionnaire les famille les les les bataille ça c'est bataille diaspora et que yo même pour yo capable tourner dans le pays pour yo vin investir et que pour nous capable lancer l'économie pays ça et que vous capable de mettre pays ça sur le développement